Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous voir aujourd'hui. Nous allons enchaîner avec notre, euh, notre rendez-vous mensuel euh, de le du mois. C'est une pause où euh, vous allez prendre une tasse de thé, de café, peu importe. Euh, donc aujourd'hui nous allons parler de la zone de confort. On en a tous entendu parler au moins une fois, euh, surtout quand il s'agit du sujet, de la confiance en soi ou de euh, comment atteindre ses objectifs, ah, etc. Donc, tout le monde vous parle de la zone de confort, mais qu'est-ce que c'est vraiment On va répondre à trois questions importantes. Qu'est-ce que la zone de confort Deuxième question, pourquoi sortir de cette zone de confort Pourquoi est-il important de sortir de sa zone de confort Et troisièmement, comment pouvoir sortir de cette zone de confort Donc on commence tout de suite donc vous avez sûrement entendu parler de l'expression comme un poisson dans l'eau. Qu'est-ce que ça signifie Donc on sait très bien qu'un poisson, quand il est dans l'eau, il nage tellement bien, tellement, c'est tellement naturel, tellement facile pour lui, et vraiment dans son environnement. Si on sort ce poisson de, de son environnement, donc pourra forcément pas vivre, il commence à bouger dans tous les sens etc. Donc pareil pour nous les humains, on a des zones de confort, euh, on a notre environnement habituel euh, du quotidien, là où on se sent très très bien, on est à l'aise, euh, c'est notre routine, nos habitudes, euh, on est bien dedans. Euh, et c'est ça qu'on appelle zone de confort. C'est toutes les choses qu'on peut faire facilement, automatiquement, sans réfléchir, qu'on a l'habitude de faire, que ça devient tellement banal de les faire euh, et ça, ça, ça représente une certaine assurance pour nous. Euh, donc, euh, par exemple, pour une maman, c'est le quotidien, comment gérer la maison, les enfants, etc. Donc, on a tellement pris l'habitude de faire ça que ça devient quelque chose de très automatique, très normal. Et on se sent bien dans notre environnement. Mais dès qu'on nous demande par exemple de sortir de cet environnement, on est un peu stressé de tester quelque chose de nouveau, de voir de nouveaux horizons. On ne sait pas si on va réussir ou on va échouer, etc. Donc c'est ce qu'on appelle zone de confort. Pareil pour quelqu'un qui travaille en dehors de la maison, au bureau par exemple, on vous demande de réaliser telle ou telle tâche. Donc, vu que vous avez déjà fait des études à ce sujet, euh, vous réalisez ces tâches-là facilement, automatiquement, vous avez l'habitude. Et donc, du coup, vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes dans votre environnement, euh, vous vous sentez à l'aise et euh, vous, vous atteignez votre objectif facilement. Euh, certaines personnes... Par exemple, aiment bien parler euh, avec leurs amis, avec tu vois, ils aiment bien gérer la conversation quand ils sont entre amis ou en famille. Ils rigolent, ils, rigolent, ils racontent des blagues, ils aiment bien parler. Là, ils sont dans, leurs envi dans leur environnement, mais parfois, dès qu'on leur demande de parler à un grand public par exemple ou de faire euh, le prêche du jour moi par exemple eh ben, là c'est la panique là ils sont vraiment stressés ils sont pas bien euh, à un moment donné ils peuvent même euh, ce, ce malaise il peut, il, il peut même se transformer euh, d'un malaise euh, psychique à un malaise euh, physique on a mal au ventre on n'arrive pas on est on est bloqué et c'est là ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Pareil, euh, vous avez l'habitude par exemple de cuisiner des plats euh, marocains ou orientaux. Mais dès qu'on vous demande de préparer des sushis ou un truc comme ça ou des cakes euh, euh, d'une manière assez professionnelle, on est un peu stressé. Donc là, c'est comme ça. si on vous a demandé de sortir de votre zone de confort. Et là, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise, stressé, etc. Donc ça, c'est la zone de confort. Pourquoi est-il important de sortir de cette zone Alors premièrement, c'est pour gagner en confiance en soi. Je vous explique. Si on essaie de nouveaux horizons, de nouvelles choses, donc forcément, donc soit on va réussir, soit ben, on ne va pas réussir, mais on va se dire on a quand même tenté. Donc on va vaincre cette peur et on va gagner en confiance en soi. Même si on ne réussit pas au final, on n'atteint pas l'objectif voulu, mais au moins on a vaincu cette peur de franchir le premier pas. Et ça c'est très important. Dès qu'on a vaincu cette peur, on a gagné en confiance en soi. Même si c'est un petit bout comme ça, c'est pas grave. Ça nous permet d'aller en avant et ça nous permet d'avancer et de vouloir tester encore d'autres choses ou refaire la même chose sans crainte. Maintenant si on ne teste rien, on est bloqué et on n'avancera jamais. Deuxième chose, c'est aussi pour changer de routine, c'est-à-dire parfois c'est bien de casser la routine, on s'ennuie à force de faire toujours les mêmes choses, euh, de, de, par exemple euh, à force d'aller toujours au même resto, au même snack, euh, ça devient un peu une routine, pourquoi pas essayer un nouveau resto ce soir, ou euh, par exemple euh, on a toujours l'habitude d'aller en vacances dans un seul endroit pourquoi pas tester eh ben, une nouvelle plage, un nouvel hôtel, euh, aller dans un autre pays qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Ça nous permettra de voir de nouvelles choses, de casser la routine et ça c'est très très bien pour le moral. Maintenant, euh, comment sortir de cette zone de confort Vraiment, C'est vraiment délicat de, de franchir le pas au début mais après dès que c'est fait, c'est facile. Alors il y a trois clés que je vais partager avec vous pour sortir de sa zone de confort. Alors la première clé, c'est de savoir, c'est de délimiter ses, euh, sa zone de confort. Euh, C'est-à-dire ses capacités, c'est euh, les capacités, les choses qu'on sait faire, dans lesquelles on excelle, etc., dans les choses avec lesquelles on est très à l'aise. Où est-ce que ça s'arrête Capacité, que ce soit capacité mentale ou, euh, ou euh, même financière, c'est où ma limite Où est-ce que je peux aller C'est bien de le savoir pour pouvoir euh, se fixer des objectifs. Où est-ce qu'on peut vraiment y aller Ensuite, dès qu'on a fixé euh, nos limites, dès qu'on a, qu qu qu a réussi à, à, se faire des, à, à tracer nos limites, maintenant, la deuxième des choses à faire, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre, lire un nouveau livre, euh, S'inscrire dans une petite formation, que ce soit pour la pâtisserie, pour la cuisine, pour la couture, pour la photographie. Moi, personnellement, ces derniers temps, je suis obsédée par l'idée de m'inscrire dans une euh, formation pour, euh, pour photographie ou encore... Euh, euh, peu importe. Apprendre quelque chose, au moins quelque chose. Dormir moins bête le soir, c'est vraiment génial. Apprendre une nouvelle langue, apprendre euh, des choses sur un pays, apprendre... Je ne sais pas, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider. Euh, vous pouvez trouver des formations sur Google, euh, vous pouvez trouver euh, des, for des formations dans des centres à côté, de, près de chez vous. Il y a tout et surtout sur Internet, il y a vraiment pas mal de choses. Vous pouvez apprendre énormément de choses. Pourquoi apprendre Plus on apprend, plus on gagne en confiance en soi, plus on voudrait avancer, plus on n'a pas peur de, de ce qui nous attend pour atteindre nos objectifs. Troisième clé qui est super importante, c'est de dresser une liste et je vous prie de tout le faire parce que moi personnellement je l'ai fait et euh, je vous promets qu'on va partager tout ça sur Instagram, on va discuter de ça sur Instory. Je vais vous poser la question, euh, quels sont les défis que vous vous êtes fixés pour sortir de votre zone de confort et je vais partager ça, euh, comme ça, ça donnera des idées à d'autres personnes euh, pour euh, élargir leur liste de challenges. Euh, c'est très important pour gagner en confiance en soi donc dressez une liste avec tous les défis, tous les challenges que vous souhaitez faire, que vous souhaitez euh, réaliser euh, c'est pas des objectifs mais c'est des challenges, c'est des choses qui vous font peur qui euh, si vous essayez, à votre avis si vous, si vous les essayez vous... déjà rien que l'idée de vouloir les essayer euh, vous met en panique euh, je sais qu'il y a des filles qui qui ont leur permis de conduire, mais qui paniquent de prendre le volant et de, de prendre l'autoroute, par exemple, ou de conduire en ville. Euh, D'autres personnes ont peur euh, de, de, de parler en public. D'autres personnes ont peur euh, qui vivent à l'étranger, qui ont appris une langue étrangère, mais qui ont du mal à, à s'exprimer avec cette langue devant une personne native de cette langue. Euh, donc, je sais qu'il y a beaucoup de challenges. Il euh, y a des personnes qui, je ne sais pas moi, ont peur de sortir avec telle ou telle apparence, de mettre par exemple le hijab. Ou de... Je sais qu'il y a des personnes qui, qui ont la panique d'aller euh, à la mer, de nager par exemple. ou de. Faites-vous des challenges, une liste de challenges. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Essayez d'aller petit. Je ne vais pas vous demander, de, je ne vous demande pas de lister en premier de faire un saut à l'élastique. Non au contraire, essayez d'aller petit à petit avec les challenges, dressez votre liste et essayez au moins, au moins une fois par semaine de réaliser un seul challenge. Même si vous échouez, ce n'est pas grave. Au moins vous aurez testé et vous allez voir la différence après. Après vous allez vous poser plein de questions du style... Pourquoi je ne l'ai pas essayé avant Mais franchement moi j'ai tenté quelques trucs personnellement et après je me suis posé des questions, je me suis remise en question, je me suis dit mais j'étais vraiment bête et stupide de ne pas avoir essayé avant, ça ne m'a pas, pas tué d'avoir essayé ce truc j'ai pas perdu un bras ou une jambe en l'essayant, au contraire ça m'a permis à surmonter ma peur et ça m'a permis à vouloir encore essayer d'autres choses. Donc voilà les filles, c'était le gardat du mois. J'imagine que c'était bref par rapport euh, aux gardades précédentes qui durait 30 minutes. Mais bon j'essaie je, d'être de plus en plus bref pour que ça soit euh, pour que ça soit une garda, euh, on va dire, brève, mais vraiment avec quelque chose euh, qui pourra. Vous aider à avancer. Donc, euh, on discutera encore sur Instagram sur la liste des challenges. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. On se fera, Inch'Allah, dans d'autres gardes à du mois. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!